Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui non pas pour un nouvel épisode mais une sorte d'hors-série qui va s'intituler graphisme alternatif et qui est en fait mon mémoire de fin d'année. Ce mémoire de master en direction artistique digitale intitulé graphisme alternatif a pour objectif de démontrer les avantages et les inconvénients de l'utilisation de logiciels propriétaires par les graphistes. Ce mémoire vise à développer une réflexion sur la dépendance des graphistes aux logiciels propriétaires et à proposer des alternatives à travers l'expérimentation de logiciels libres et open source. L'analyse des logiciels propriétaires met en évidence les coûts financiers et les restrictions liées à l'utilisation de ces logiciels ainsi que les risques de sécurité et de confidentialité. En revanche, les logiciels libres et Open Source offre une liberté de création accrue, une flexibilité dans l'utilisation des logiciels et une accessibilité accrue aux outils professionnels. Pour étayer ces propos, des expérimentations ont été menées avec différents logiciels libres et open source tels que Inkscape ou encore Cadent Life. Les résultats de ces expérimentations ont été comparés aux résultats obtenus avec des logiciels propriétaires tels qu'Adobe, Illustrator ou encore. After Effects. Enfin ce mémoire présente un avis critique sur l'utilisation de logiciels libres et open source dans le domaine du graphisme professionnel ainsi que des recommandations pour les graphistes souhaitant se libérer de leur dépendance au logiciels propriétaire. Je viens donc un peu de vous résumer euh, l'ensemble de ce projet, ce projet qui est donc mon mémoire de fin d'année qui se présente sous la forme d'un podcast d'une série d'épisodes, à peu près 5 épisodes normalement et qui va suivre à travers les différents chapitres mon avancée dans la découverte des logiciels libres open source et ma réflexion quant à leur utilisation. Je vous laisse donc maintenant ce premier épisode, l'introduction de ce podcast. J'ai lancé mon podcast, Les Rencontres d'Alex, en octobre 2022. Il a pour thème le graphisme, la musique, l'art et le cinéma, ainsi que tout ce qui a un lien avec l'image en général. J'ai choisi ce nom pour le projet car il s'agit d'une série de rencontres avec des professionnels de la création graphique, des artistes et des œuvres artistiques. Mais pour être plus précis, ce projet a initialement démarré en 2019. Alors que je suivais la première année de mon diplôme national des métiers d'art et du design, des Handmade, option image et identité visuelle à l'école du Pérou. Depuis, j'ai continué à explorer ces thèmes qui m'intéressent et à rencontrer des personnes passionnantes dans le domaine de la création visuelle. Mon podcast est donc le fruit de ces rencontres et de mes intérêts pour l'art et le design. Au départ, c'était une série d'interviews vidéo que je mettais en ligne sur YouTube et sur Instagram. Je n'ai pas été très régulier et avec la force du temps, ce projet a été mis en pause pendant un long moment, de 2019 à 2022. Une période qui n'a apparemment pas été appréciée par la plateforme YouTube, car lorsque j'ai essayé de me reconnecter pour mettre à jour mon identité graphique et publier les nouveaux épisodes de mon podcast, j'ai reçu un message m'indiquant que je ne pouvais pas accéder à mon compte alors que j'étais pris de l'impulsion de partager des informations intéressantes et utiles à tous. Après avoir changé de téléphone, d'ordinateur fixe et de ne plus être connecté sur mon ordinateur portable, Google a voulu s'assurer que j'étais bien le propriétaire du compte, malgré que celui-ci porte mon nom et que ma tête apparaisse dans les vidéos. Suite à ma nouvelle tentative de connexion, j'ai reçu un mail m'indiquant que je ne pouvais pas récupérer ce compte. J'étais vraiment énervé, je ne déniais pas créer une seconde chaîne, celle-ci avait un bon nom et je ne voulais pas utiliser les rencontres d'Alex, de le vrai, l'officiel. Cela m'aurait causé des problèmes de synergie entre les canaux de diffusion et les utilisateurs pourraient être troublés par la présence de plusieurs chaînes au même nom. Afin de résoudre mon problème de perte d'accès à ma chaîne YouTube, j'ai entrepris une démarche de réclamation auprès du service d'assistance de la plateforme. Cette démarche a impliqué plusieurs étapes de validation de mon identité, telles que la vérification de mon mot de passe actuel, la validation de mon compte Gmail de secours, la fourniture d'anciens mots de passe utilisés sur mon compte et l'attente d'une période de 120 heures pour s'assurer que je suis bien le propriétaire légitime du compte. Ces étapes visent à garantir la sécurité et la confidentialité des données de l'utilisateur ainsi que la protection contre les accès non autorisés. Perdre le nom de ma chaîne de vidéos est une situation qui m'a causé de l'inconfort mais qui en soi n'était pas très grave. Cependant, en y réfléchissant plus en profondeur, je me suis rendu compte que cela signifiait que si j'étais refusé à nouveau, je perdais toutes mes anciennes vidéos. Que ce soit celles qui sont publiques, et dont je ne suis plus très fier aujourd'hui, ou celle qui était privée, car j'utilisais souvent ces vidéos pour des interviews qui n'étaient pas publiées tant que je ne travaillais pas sur les transcriptions. À ce moment, j'ai réalisé que j'étais en train de réfléchir à la possibilité de perdre tout ce travail que j'avais consacré au cours des années pour cette chaîne. Cette réflexion m'a poussé à me poser des questions sur la fragilité de la présence en ligne et sur l'importance de maîtriser ces données pour éviter de perdre des informations importantes. Pendant cette période de pause imposée, j'ai décidé de me concentrer sur l'amélioration de mon contenu visuel en utilisant le logiciel Adobe Illustrator, version 2022, pour créer un dizaine de marques. Cependant, il est important de noter que cette version d'Illustrator que j'ai utilisée était une version craquée, similaire à d'autres logiciels que j'utilise régulièrement. Durant les cinq jours suivants, alors que j'attendais un mail de retour positif pour mon projet, je me suis demandé ce qui arriverait si tous les logiciels que j'utilise ne me laissaient plus y accéder. De la même manière que Google pourrait couper l'herbe sous le pied à tous les créateurs de sa plateforme. Cette réflexion m'a amené à me poser des questions sur la dépendance que je pouvais avoir envers ces logiciels et sur les conséquences potentielles de l'utilisation de versions non officielles. Eh bien, je vous remercie de votre écoute. C'était l'introduction de mon mémoire et je vous retrouve dans le prochain épisode pour parler de ma grande partie 1, Adobe.